Bonjour à tous, nous sommes le 3 septembre 2019. Euh, J'aimerais faire un petit tour d'horizon euh, sur les marchés, sur toute l'économie, ce qui se passe. Euh, septembre, c'est un mois de tous des dangers. Euh, D'ailleurs, j'ai euh, relevé un, un article où on nous parle de 28 signes euh, où le mois de septembre, on pourrait connaître une catastrophe euh, économique. Euh, on va voir si ça va se produire comme ça. Euh, c'est sûr qu'au mois de septembre, aussi, un fait qui va être assez important. C'est le 18 septembre, euh, la Fed... Euh, va euh, donner euh, va nous donner l'information à savoir si elle baisse les taux d'intérêt, si elle les baisse de 0,25, 0,50. C'est sûr que là-dessus, euh, Trump est pas mal sévère euh, à propos de la Fed. Euh, il a, il a de, clairement dit que la Fed nuisait à l'économie. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, une guerre qui se produit entre le gouvernement américain qui devrait pas historiquement intervenir dans les décisions de la Fed et un euh, Jérôme Powell qui a changé euh, d'opinion complètement euh, à la fin de 2018 et qui s'est plié en fin du compte euh, au, au gouvernement américain même si c'est pas dit clairement je pense vraiment que c'est ce qui est arrivé parce que Powell avait annoncé euh, à la fin de 2018 euh, que 2019 il y aurait des hausses de taux d'intérêt et à partir de décembre lorsque les marchés euh, la dernière hausse qu'il y a eu et des, euh, décembre euh, 2018, euh, le marché a craché. Le marché n'a vraiment pas apprécié que Jérôme Powell euh, continuait à monter euh, euh, les taux d'intérêt. Donc, euh, il a fait savoir, euh, le marché a fait savoir à Powell qu'il était pas heureux de ça. Et Trump euh, en a mis en tweetant que Powell et la Fed euh, étaient incompétents. Euh, Powell et la Fed à cause du fait qu'ils montaient les taux d'intérêt, que l'économie allait bien, que tout le chômage était très très bas. Bon, mais la réalité c'est que l'économie est vraiment dans un, un, un... on est en danger au niveau économique, c'est pas moi qui le dis, c'est même plus les médias ou les nouvelles que je vais chercher, euh, les statistiques réelles que je vais chercher euh, euh, sur euh, les euh, le, la, le, le site de la FED, la Fed de, euh, de Saint-Louis, la FED, c'est le site Fred de Saint-Louis, euh, donc euh, c'est clair et net, on est dans une situation assez euh, euh, désastreuse au niveau de l'économie américaine. Euh, Là-dessus, j'ai mis sur mon site boursetechnique.com, j'ai mis trois sites euh, trois euh, nouvelles excusez que j'ai glanées ce matin sur euh, le web. Le premier, c'est une nouvelle qui nous parle du paradoxe de l'or américain roi, parce qu'en effet, le dollar américain, malgré ce qui se passe, euh, au niveau de l'économie le dollar américain continue à prendre de la force et c'est assez paradoxal de comprendre pourquoi le dollar américain prend de la force l'or ralentit pas non plus euh, ce matin euh, ben aujourd'hui alors que je vous parle c'est 15 dollars de plus l'argent c'est euh, 65 cents de plus on, on est rendu à 19 euh, dollars euh, sur euh, l'argent euh, 1545 sur l'or euh, sur euh, le dollar américain c'est 99 points euh, le standard and poor euh, perd 19 points euh, aujourd'hui c'est sûr que c'est une journée de massacre pour euh, euh, les indices euh, Dow Jones c'est moins 274, mais il y a venu un temps qu'on s'était au-dessus de 300 euh, moins, moins, au moins 300 excusez euh, le Nasdaq aussi, ça perd. Donc, euh, pas mal tout est rouge aujourd'hui. Mais est-ce que durant la semaine, on n'aura pas un revirement et qu'il n'y aura pas encore euh, un, un, un couloir qui va se former? Euh, je ne sais pas. En tout cas, j'ai euh, le site ici qui nous parle qu'on a 28 signes qui sont assez euh, préoccupants pour... Euh, euh, le mois de septembre, au niveau de, de l'économie. Euh, il y a un autre article que j'ai relayé, celui-là, je l'ai pris euh, sur MarketWatch, donc c'est un, un, un, un site qui est vraiment euh, euh, pro-économie, euh, pro-indice, euh, pro-marché tel qu'ils sont en ce moment, donc euh, c'est pas conspirationniste, C'est on nous parle de la perte d'emploi euh, aux États-Unis reliée aux faillites, qui se sont euh, produits dernièrement ça nous rappelle tristement la grande récession et euh, on peut le constater qu'il y a eu beaucoup beaucoup de faillites aux états unis euh, en 2019 début 2019 et euh, c'est euh, catastrophique pour les emplois donc le calcul euh, du taux de chômage est peu du tout le même euh, comme c'était avant donc on nous donne des chiffres mais dans le fond les chiffres c'est des chiffres euh, le produit intérieur brut américain est euh, le, est rendu le, le produit intérieur brut américain via la dette, on est rendu à 106%. Donc habituellement le produit intérieur brut euh, devrait avoisiner, peut-être la dette devrait euh, être à 40-50% dans une économie normale, mais là on est à 106%. Euh, donc euh, c'est vraiment catastrophique euh, au niveau du Canada, j'ai vu c'est 90% euh, sur euh, mon site, euh, vous pouvez trouver l'information dans la section économie euh, de bourse technique je l'ai mis aussi sur euh, goldbullmarket.ca. Euh, donc euh, ce qu'on va faire sans plus tarder on va aller voir euh, les informations que je viens de vous donner on va aller voir euh, euh, le fameux paradoxe du dollar américain euh, rapidement euh, je lirai pas tout l'article, vous pouvez l'aller vous-même. Euh, ça nous démontre un peu que euh, les États-Unis sont un peu dans un tourbillon qui n'est pas, pas très très très logique. C'est un paradoxe parce que euh, même si l'économie américaine monte des signes de ralentissement, on se réfugie dans le dollar américain. En plus, la Fed euh, continue à acheter des bons du trésor américain. Et on sait qu'un bon du trésor est créé à partir de création monétaire à partir du, du vide. Euh, donc euh, les bons du trésor qui sont sur le marché sont réachetés par la Fed. Donc ce que ça cause, le dollar américain roi, c'est que ça dévalue les autres devises au niveau mondial et c'est un vrai massacre qui se produit en ce moment dans les pays émergents et dans plusieurs pays parce que on continue à utiliser le dollar américain euh, d'une manière euh, assez imposante euh, dans les transactions mondiales et c'est un, un mal pour les petits pays qui euh, ont peine à maintenir leur devise donc dans le contexte euh, qui arrive en ce moment c'est que on se trouve à, à, à utiliser le dollar américain euh, encore en grand volume dans les transactions mondiales. Donc les, les pays qui perdent de la valeur sont moins aptes à acheter des produits qui ne sont même pas nécessairement des produits américains. Par exemple, le dollar, le dollar, euh, le pétrole. Le pétrole est acheté principalement encore en dollars américains. Euh, cette tendance euh, est fortement contestée. Euh, Mark Carney en a parlé dernièrement, le euh, gouverneur de la banque. Euh, euh, d'Angleterre qui va démissionner, bien ben pas démissionner, son mandat est terminé bientôt, il en parle euh, abondamment de ça, de, du fait que euh, le dollar américain est trop fort et les autres pays en souffrent beaucoup. Il y a des pays qui ont décidé de changer le... cette structure qui a été construite euh, en 1944 après les accords de Bretton Woods à à la Deuxième Guerre mondiale, euh, où euh, le dollar américain est devenu vraiment le, la devise euh, euh, qui s'est imposée, devise mondiale qui s'est imposée euh, sur la planète. Les autres, autres, les autres devises, euh, c'est un accord qui s'est fait un peu rapidement, sans trop consulter, mais vu que les, les Américains étaient les euh, les champions de... De la deuxième guerre mondiale et euh, l'argent coulait à flot dû au fait qu'on avait dû restaurer les troupes, ou qu'on avait dû aussi vendre beaucoup de munitions, beaucoup de canons, beaucoup de pétrole, beaucoup de denrées, beaucoup de tout. Donc euh, l'argent rentrait en, par bateau euh, aux États-Unis. Quand on dit l'argent, c'était l'or aussi, hein, parce que dans ce temps-là, l'or avait encore euh, une relation avec euh, la monnaie. Euh, même en 1944 avec les accords, c'est ça qu'on avait dit. On avait dit que le dollar américain euh, demeurait euh, attaché à l'or, euh, avec une val avait une valeur de 35 dollars américains l'once. Un once d'or valait 35 dollars. Donc, la devise américaine était encore attachée à l'or, mais les autres devises au niveau mondial étaient attachées au dollar américain. Donc, c'est ça qui, qui est la situation qui est difficile à comprendre et à accepter aujourd'hui pour plusieurs pays. C'est que dans le fond, l'Amérique, le, les États-Unis, pour l'Amérique, nous, au Canada, même si on, on est à la solde des Américains, c'est eux qui décident euh, ce qui se passe dans notre économie. Dans le fond, on dépend d'eux autres. Euh, mais la, la, la plupart des petits pays qui n'ont pas cette chance-là d'être de, de, euh, euh, près des Américains, comme euh, nous le Canada, euh, emmènent... Euh, euh, n'emmène pas large dans ces temps-ci dû au fait que le dollar américain est très fort. Et c'est une situation qui est vraiment, vraiment en train de changer. C'est la raison pour laquelle la Russie, la Chine, plusieurs autres pays, même la Turquie, achètent beaucoup, beaucoup d'or parce qu'on veut euh, euh, se libérer euh, de l'utilisation du dollar américain dans les transactions. Déjà, il y a du pétrole qui se transige via d'autres devises. Euh, euh, je pense que c'est la... Je ne me souviens pas si c'est la Russie qui a vendu. Oui, avec, euh, la Russie a vendu aux Chinois euh, du pétrole en utilisant nullement le dollar américain, mais en acceptant le, le, le, le yen. Euh, euh, qui se trouve être la devise euh, chinoise donc euh, on, on veut se libérer du dollar américain et c'est pas seulement les grands pays comme la Chine qui va donner la prochaine puissance mondiale, c'est vraiment aussi les petits pays parce que le dollar américain euh, ça fait même pas l'affaire des Américains que le dollar soit aussi fort parce que, dans le fond, les Américains ont de la difficulté à exporter leurs produits dû au fait que la devise est trop forte. Donc, c'est la raison pour laquelle Trump presse fortement la Fed à abaisser les taux d'intérêt pour que le dollar... À ça baisse, mais là, en ce moment, euh, le dollar baisse pas. Au contraire, il se renforce. Donc, euh, c'est un mal pour les exportations américaines. Euh, c'est une situation qui est assez paradoxale. On devrait euh, avoir un dollar euh, qui baisse avec euh, le, le ralentissement économique. Au contraire, on a un dollar qui... Qui monte parce qu'on se réfugie dans le dollar. Donc, c'est un peu une situation très, très, très paradoxale. Ce cercle vicieux euh, qui fait en sorte que le dollar américain monte, euh, c'est en train de créer un genre de de réflexion, c'est ce que McCartney disait dernièrement, et on en parle euh, depuis plusieurs mois, euh, bien avant la, la déclaration de Carney, euh, sur la naissance d'une mise en œuvre de, de retourner au standard gold, gold standard. Euh, je ne sais pas si ça va arriver, mais on en parle beaucoup beaucoup qu'on la devise soit attachée à quelque chose qui a de la valeur, quel, quelque chose que les banques aussi considèrent qui a de la valeur parce que les banques achètent de l'or. Donc, euh, retourner au, euh, au standard or. Je ne sais pas si ça va arriver, mais on en parle beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, donc, c'est la première article que j'ai mis et euh, c'est très très intéressant. Vous pouvez lire ça sur euh, Gold Bullmark. Euh, excusez sur euh, Bourse Technique. Euh, le paradoxe du dollar, du dollar euh, américain qui est la devise euh, reine de la planète il euh, y a un autre article que j'ai mis c'est 28 signes que le mois de septembre pourrait être catastrophique au niveau économique et là-dessus, je n'ai pas besoin de vous les citer tous vous irez les lire mais c'est des signes quoi, qui sont habituellement euh, reconnus par tous mais euh, on ose espérer encore que on va repartir à la hausse euh, au niveau des indices. Comme on dit, au niveau technique, c'est pas très, très bien parce que ça ça fait deux ans que le sommet se construit. Donc, euh, au niveau des indices, on n'a pas euh, de, de, de, de signes qui pourraient nous nous montrer qu'on qu va continuer encore à, à monter, monter, monter. Non, ça fait dix ans. Euh, que la hausse des marchés se, se perpétue, euh, il vient un temps qu'il faut payer et on a, est, on a essayé durant des années des années de mettre de l'argent dans le système en pompant les indices, en pompant euh, toutes les valeurs et là on, a, on est à la fin du cycle. Donc ces 28 signes, euh, c'est très très intéressant, euh, euh, vous pouvez regarder ça. C'est des signes qui sont dans le fond euh, pas si difficiles à voir, c'est surtout au niveau euh, des États-Unis, l'économie euh, euh, commence à, à souffrir euh, vraiment et comme euh, exemple ici, c'est un article que j'ai pris dans Market Watch, donc qui n'est pas un article euh, euh, conspirationniste, euh, on parle euh, au, cours des, au cours des sept premiers mois de l'année. 2019, les entreprises américaines ont annoncé 42 937 suppressions de postes liées à la faillite, soit une augmentation de 40 par rapport à la même période l'an dernier. Donc, euh, aux États-Unis, on l'a vu dans les nouvelles, euh, c'est faillite après faillite, euh, des postes qui se perdent, il euh, y a des postes qui se créent, mais c'est des petits postes temps partiel Je pense que un heure euh, de travail à temps partiel, on considère ça comme une création d'emploi. C'est ridicule euh, de la manière que les, euh, le taux d'emploi est calculé aux États-Unis. Et on se base là-dessus pour nous dire que l'économie va bien. La réalité, c'est que les faillites se poursuivent les unes après les autres. Il euh, y a, si on a un exemple de... Ben, Barney, dit qui a déposé mardi une demande de protection euh, en cas de faillite en vertu du chapitre 11. On a eu plein d'exemples dans les nouvelles euh, de faillites qui n'arrêtent euh, qui, qui pas. Donc, euh, euh, c'est sûr, on a, toutes ces faillites-là démontrent que l'Amérique, le, les États-Unis, euh, est fortement secouée et qu'on pourrait euh, connaître une récession. Moi, je pense qu'on est déjà un, un pied dans la récession, même si euh, tout nous montre que... Le, le président américain, et on essaie de nous faire croire que tout va bien. Il euh, n'y en est rien. Euh, on est vraiment à la croisée des chemins au niveau euh, de l'économie américaine. Maintenant, j'ai publié aussi des articles au niveau de, sur mon site goldbullmarket.ca. Euh, c'est euh, le paradoxe du dollar américain je l'ai publié là aussi euh, j'avais j'ai publié aussi un article euh, au niveau de la semaine dernière la semaine dernière euh, le dollar l'or est encore en consolidation on est encore en une période de consolidation mais l'argent a beaucoup euh, performé la semaine dernière on a eu euh, beaucoup d'entrées de capitaux dans euh, les ETF d'argent dans l'argent même euh, dans euh, les argentifères aussi donc euh, oui euh, l'argent commence à rejoindre le mouvement de c'est ce qui est arrivé en 2016. Euh, l'argent a été un peu retardataire, mais l'argent a pris euh, son envolée elle aussi. Donc, euh, on s'en va dans une, euh, une montée euh, qui, se, qui devrait être assez longue au niveau de l'or et de l'argent, parce que l'argent va suivre les mouvements de l'or. Et ici, euh, j'ai publié un autre article qui se trouve euh, à parler euh, que l'or et l'argent grimpe sur l'escalade de la guerre commerciale, atteint, atteignant de nouveaux sommets... Euh, euh, okay, le, oui, c'est des nouveaux sommets. C'est important de spécifier ça. Euh, des nouveaux sommets dans les autres devises, non pas en dollars américains. Parce que lorsqu'on parle d'argent, on a toujours euh, tendance, puis c'est un peu normal, de dire que... C'est en dollar américain qu'on doit euh, euh, évaluer euh, l'or ou l'argent, mais euh, dans les faits, il n'y en est rien. Euh, le dollar, dollar américain, c'est sûr que depuis les accords de Bretton Woods en 1944, se trouve à être euh, le, euh, la référence. Mais si on regarde l'or dans les autres devises, par exemple, ici, je regarde l'or euh, dans le dollar australien. Euh, l'or euh, est vraiment en forte montée, même des records en dollars euh, en, en livres sterling l'or est surperformant encore en dollars canadiens, on vient d'atteindre le 2000$ euh, en euh, yuan chinois on est en sommet aussi en euros, on est dans un sommet aussi euh, c'est sûr que si vous me, disiez que, vous, vous me dites que euh, oui c'est sûr que l'or le, le dollar américain est en référence est la référence de base de toutes les autres devises. Je comprends ça, mais quand même, si je constate que moi, ma vie se passe en dollars canadiens, donc euh, je me trouve à vraiment euh, utiliser le dollar dans toutes les transactions que je fais chaque jour. Euh, C'est la raison pour laquelle, pour moi, l'or qui est à 2000$, 2000$, 40 50 dollars en dollars canadiens, c'est ma référence. Donc euh, je sais que c'est difficile à comprendre parce qu'en ce moment on se trouve à dire que l'or est à 1545 dollars, mais c'est dollars américains et 19 dollars, 19 dollars américains l'once d'argent. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment on est en train de vivre vraiment des sommets au niveau du prix de l'or dans les autres devises. Et c'est là-dessus peut-être qu'il faudrait s'ajuster, être en mesure de, de, de peut-être changer un peu notre manière de penser, notre 10 pour se dire, intellectuel, pour se dire que l'art vit des moments euphoriques en ce moment dans plusieurs devises sur la planète. Mais euh, le dollar américain est bien entendu la référence de base en ce moment. Et ce qu'on vit en ce moment... Au niveau des petits pays euh, c'est qu'on veut se départir justement de la domination du dollar américain à cause de, de ça donc euh, on va continuer on va aller euh, attendez une petite minute on va aller faire euh, la revue des marchés sur euh, tradingview on démarre ça ce sera pas long euh, je vous dis de peut-être euh, euh, consulter euh, souvent Boursetechnique.com et euh, GoldBullMarket.ca euh, Il euh, y a quelque chose que j'avais oublié de vous parler euh, la dernière vidéo. Euh, je ne le trouvais pas, c'était devant mes yeux. Le site trading économique que j'ai mis sur euh, euh, mon site Boursetechnique. Vous avez ici euh, la dette publique au PIB. C'est-à-dire euh, la dette publique que les pays ont en rapport avec leur PIB. Et euh, C'est ce que je vous montre avant de passer au graphique. On va voir ça. Euh, regardez on voit toutes les, euh, tous les euh, la dette, toutes les dettes publiques des pays, euh, c'est sûr là dessus il y a beaucoup de petits pays qui peut-être sont moins importants pour nous euh, mais regardez le Japon 238% de la dette publique face au PIB. PIB, c'est la somme de toutes les transactions économiques qui se passent euh, dans un pays et on a une dette publique qui est plus importante. Euh, aussi, je vous donne la référence au niveau de la Fed. Souvent, que, souvent, je vous dis des choses au niveau de la Fed. Euh, vous pouvez aller vérifier sur mon site. Je l'ai intégré pour que vous puissiez aller vérifier vous-même les données euh, lorsque je parle de données économiques. Euh, je ne veux pas parler dans le vide. Donc, euh, c'est un... Vous cliquez sur le lien, vous allez sur le site de la Fed. C'est très, très important pour avoir des données justes. Donc, c'est un comme petit lien que je voulais vous donner. Mais on retourne à la dette publique face au PIB. Et ici, on va prendre par exemple l'Italie, qui est un pays très, très important. Dans la, dans la zone euro, on a 132,2% de la dette publique en rapport avec. Toutes les transactions du pays, toute la richesse du pays, on a une dette plus forte que ce que le pays rapporte, dans le fond. Au niveau d'une entreprise, on ne pourrait même pas euh, tenir à ce niveau-là. On se dirait, on va faire faillite, mais c'est ce qui arrive euh, au niveau des pays. Euh, là, j'ai pris l'Italie, mais il y a plein de... Le Japon, 238,2%, euh, c'est exorbitant. Euh, mais eux, par contre, euh, ont beaucoup de dettes intérieures. Ils achètent... Le propre fonds, le ETF, et même maintenant, ils achètent des actions de leurs propres entreprises. Donc, c'est un marché qui devient de plus en plus fermé, où le, le, le PIB, euh, la dette par rapport au PIB, euh, a plus grande signification. C'est que dans le fond, on a essayé d'étirer l'élastique le, le plus qu'on pouvait. Euh, on va aller voir d'autres pays, les États-Unis, c'est 106,10%. Euh, de la dette face au PIB à toutes les transactions qu'on a chaque jour donc 106% euh, c'est euh, vraiment beaucoup habituellement on était habitué à peut-être 50, 60, 70 106% c'est gros euh, les États-Unis donc euh, les, de dire que tout va bien euh, euh, la France c'est 98% le Canada 90% on est quand même un peu mieux le Royaume-Uni euh, unit 84,7% euh, et ensuite on a un paquet de petits pays qu'on n'ira pas voir. Euh, euh, et aussi sur le site euh, Trading Economic que j'ai relié à mon site, euh, vous avez euh, la liste des, des pays mais qui font partie du G20. Donc c'est peut-être un peu plus intéressant. On peut regarder euh, les, les, la dette face au PIB et euh, on voit au niveau du G20 ça peut être plus représentatif. Donc, euh, on retourne à, au site boursetechnique.com et vous pouvez faire un, un like ou un, un, vous abonner avec le site. Euh, ça serait beaucoup apprécié. Donc, euh, là, en ce moment, on se trouve à être en, en perte de gain au niveau du Standard and Poor. Euh, on voit très, très bien que la consolidation... Euh, ne perdure pas, on ne sait pas ce qui va arriver mais d'ici au 18 septembre c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de volatilité est-ce que on va euh, continuer à monter, Je, ça me surprendrait beaucoup, en tout cas d'ici le 18 euh, septembre euh, dû à la réunion de la Fed et euh, l'or euh, prend 16$ dollars en ce moment donc euh, oui on a un contraste euh, assez fort euh, au niveau du Dow Jones c'est la même chose c'est à peu près le même graphique on a moins 285 un moment donné on perd des moins 300 au niveau de Nasdaq c'est moins 85 euh, New York c'est euh, euh, moins 73 euh, donc euh, le Russell c'est moins 22 petite capitalisation et l'or comme je vous ai dit prend 16 dollars euh, c'est vraiment impressionnant le parcours de l'or ne bronche pas face à la Force du dollar américain c'est ce qui est peut-être surprenant dans tout le scénario le dollar euh, n'arrête pas de monter face à la devise américaine euh, le silver lui l'argent continue aussi sa course la semaine passée on a eu euh, quand même un rendement vraiment intéressant euh, le retard qui avait été pris euh, de l'argent sur l'or euh, a été euh, euh, L'avancée a été significative et l'or a plus consolidé. Donc, euh, l'argent, lui, continue une course et on pourrait aller vraiment euh, plus haut euh, au niveau de l'argent. Euh, on va aller voir aussi euh, l'index euh, Gold-Silver qui continue sa montée aussi. On n'a peut-être pas dépassé le sommet de la semaine dernière, mais quand même, euh, les minières d'or et d'argent euh, performent. Euh, quand même très bien et euh, ça va être à suivre euh, les prochaines semaines euh, au niveau du DAX euh, on est en période de consolidation là aussi, on ne sait pas ce qui va arriver mais si on suit les indices américains ça va faire la même chose au niveau du CAC c'est la même chose euh, maintenant on va aller voir euh, l'or euh, peut-être regarder GDX qui se trouve être le TF par excellence pour euh, les minières d'or, des grandes capitalisations, on continue la montée. On n'a pas dépensé le sommet de la semaine dernière, mais quand même, on continue la montée. Et euh, euh, si vous regardez, GDL, c'est la même chose. GDL qui se trouve être l'ETF euh, euh, de l'or, euh, qui représente la montée de l'or. Euh, euh, souvent, quelqu un, quelques-uns appellent ça l'art papier, mais quand même, c'est une représentation vraiment significative de l'art. Et on voit que même si on est en surachat, vu qu'on est dans une montée, euh, je pense que ça va continuer. La montée va continuer. Euh, on voit très, très bien que même en période de surachat, euh, lorsqu'on est en montée... Euh, vous regardez très très bien sur achat et mettons une correction mais la montée se poursuit donc les indicateurs lorsqu'on est en montée euh, sont plutôt relatifs l'important peut-être c'est de voir euh, euh, le MAC de voir que le MAC lui euh, se trouve être au-dessus euh, euh, de la, la, la ligne zéro. Euh, donc c'est ce qu'on vit en ce moment euh, le Mac continue à, à monter, donc il n'y a rien d'inquiétant euh, je pourrais aller voir euh, le bitcoin le bitcoin était à 10 000$ on, a, on avait atteint le sommet de 20 000$, on a re, repris un sommet qui a été près du 14 000$ Là, on est en correction mais comme je vous dis, vous allez peut-être me trouver euh, papère euh, euh, qui est euh, agaçant, mais je pense qu'il n'y a rien de solide sur le bitcoin euh, au niveau des indices, euh, attendez une petite minute, je vais aller voir, euh, je vais aller voir quelques titres comme ça, peut-être pour vous montrer que euh, dans le fond, c'est les indices les, les titres principaux qui composent les indices. Ici, on a Facebook, euh, Amazon. Il n'y a rien de beau qui est là. On dirait que les sommets se dessinent. Donc, euh, ça va être à suivre, à savoir si on va. Tesla est euh, dans, et dans euh, une descente. Euh, on avait atteint presque 400 pour tout à fait, mais on est en descente. Euh, on va aller voir euh, rapidement. Euh, euh, Morgan Stanley aussi. On, a, on est en correction. Au niveau de Goldman Sachs aussi. Et surtout euh, General Electric où on descend, euh, c'est infernal. Euh, General Electric est, est près de la faillite. Et de, de Deutsche Bank pour terminer, le fameux Deutsche Bank euh, qui serait la banque principale allemande. Regardez la montée d'aujourd'hui, ce que ça représente. C'est absolument rien. On est près de Lehman Brothers, donc euh, probablement tout va s'écrouler euh, bientôt au niveau de l'air. Donc c'est un peu ma vidéo et euh, on se revoit bientôt pour euh, euh, regarder en détail ce qui va se passer au mois de septembre en attendant les nouvelles euh, de la Fed. Euh, ne pas oublier de cliquer sur euh, « Abonnement » si vous voulez suivre mes vidéos euh, de manière euh, assez régulière au niveau de l'économie. Et aussi, un petit « J'aime » sur mes vidéos serait beaucoup apprécié.